Moïmi Lefort, on vient de découvrir votre premier long métrage, Mon héroïne. Donc, vous allez nous expliquer qui est cette héroïne et puis un parcours incroyable quand même. Donc, ce parcours, on va en parler ensemble. Mais avant, je vais vous présenter les personnes qui sont autour de moi. Mayanna, donc, qui, euh, donc, euh, comme vous, a eu envie très jeune de faire du cinéma. Donc elle va vous expliquer. Elle a sûrement plein de questions à vous poser, donc elle va vous en poser. Et puis il y a Florian qui est euh, qui est l'assistant de Cinezoom, donc euh, qui fait ses premiers pas aussi en entretien parce qu'il fait beaucoup d'entretiens littéraires. Donc c'est pas la même chose, mais euh, ça se rejoint. Louise nous a confié un secret. Ah. Et oui, c'est que justement euh, les personnages. Euh, vous n'êtes pas parti aux États-Unis avec votre maman et votre euh, tante. Non. Alors expliquez-nous cela. Non, Pourquoi je... avoir changé plein de choses justement? Bah, en fait, sur la première version du scénario, effectivement, moi, il y a 20 ans, je suis partie avec deux copains. Euh, et le, la première version du scénario était plus un espèce de buddy movie, donc de film de copains qui partaient comme ça à l'aventure. Il était très mauvais, le premier scénario, parce que plus j'étais proche de, de, de, de vraiment de ce voyage d'amis, ce n'était pas très intéressant. Et moi, quand j'ai retrouvé des petites images de moi il y a 20 ans, parce que quand je suis allée voir Julia Roberti il y a 20 ans, j'avais pris une petite caméra. Et c'est en regardant ces images où je me suis dit « Ah ouais !» avait cette insouciance, cette inconscience. Oui, bonjour, j'aurais parlé à Julie Robert, je me suis dit ça, il y a un sujet sur... À 20 ans, on pense que tout est possible. Moi, j'ai 42 ans maintenant, donc je suis passé par 20, 30 et 40 ans. Et je me suis dit, ah, à 20 ans, je me disais tout était possible, le monde m'appartient. À 30 ans, j'ai commencé à faire un premier bilan. J'ai 42 ans maintenant, on a mis des petits mouchoirs sur certaines choses. Et je me suis dit, tiens, ton sujet, il est là, finalement. Et ça correspond aussi au moment où je suis partie de chez moi, où j'ai pris l'envol du nid, en gros, comme on dit. Et donc c'est au moment aussi... Voilà, je ne me comprenais plus avec ma maman. Et j'avais besoin de, de, de, de réaliser mon rêve et d'aller jusqu'au bout. Et je me suis dit, tiens, le sujet de ton film, il est là, en fait. C'est que c'est vraiment ta relation avec ta maman et comment cette relation a forgé la personne que tu es. Et je me suis dit, mon sujet, il est là. Et d'avoir ces trois générations de femmes m'intéressait aussi et leur relation au rêve. C'est-à-dire que le rêve de la plus jeune va bah, finalement bousculer cette famille et les remettre chacun à leur place, leur permettre d'explorer plein de mondis. Et je me suis dit, voilà, le vrai sujet de mon film, il est là, c'est pas un body movie avec des copains, on a beaucoup rigolé à New York, il fallait plus de fond et de profondeur. Donc il y a beaucoup de choses qui sont inventées alors, je suppose mais En fait, sur la première version du scénario, on était très proche de, de, de mon voyage. Et en fait, comme je vous l'ai dit, ça ne marchait pas. Donc j'ai fait une deuxième version du scénario qui était complètement fictionnée, avec justement ma maman et cette tante. Moi, j'ai une tatie dans la vie, mais je suis aussi devenue tante. Et j'ai une relation incroyable avec mon neveu et ma nièce où je leur explique que tout est possible de la même façon que, que, que moi, ma grand-mère l'a fait quand j'étais enfant, euh, qui est personnage qui est aussi au début du film, puisqu'il y a la grand-mère qui inspire toute cette famille. Et en gros, c'est vraiment ce lien familial et tout ça, où je me suis dit, mais il faut raconter cette histoire de cette façon-là. Justement, c'est si quelque chose, vous pouvez dire ça au spectateur et, et à Mayana tout est possible. Donc, si elle, si elle rêve de ça depuis qu'elle est petite aussi ah, mais... Franchement, si vous avez une passion, c'est Steven Spielberg qui dit ça, hein, quand vous avez une petite voix qui, qui, qui, qui résonne et qui vous dit qu'il faut absolument le faire, faites-le Il dit aussi, ne rêvez pas votre film, faites-le Mais oui, en fait, hein, tout est possible. Moi, je viens de Rouen, j'ai aucun contact dans le cinéma, et j'ai réussi à faire mon premier film avec Universal Studios. Donc, en fait, vraiment, tout est possible et que... Même si c'est long faut faut Il faut avoir de la patience En fait, je pense qu'il faut avoir de la patience, du courage, de la ténacité, de la curiosité. Et, euh, et vraiment, si ça résonne au fond de vous, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Je pense que même moi, si ça a marché il y a 20 ans, j'ai réussi à donner mon court-métrage à Julia Roberts, bah c'est parce que je n'ai jamais douté. Et c'est ça qui m'intéressait. C'était aussi de, de montrer un, un personnage de 20 ans, positif, féminin, et une jeune fille qui, qui, qui, qui croit en ses rêves, tout simplement, et qui va aller jusqu'au bout. Et c'est le message du film. Et moi, j'espère qu'il inspirera plein de jeunes gens à poursuivre leurs rêves et aller. Euh, au-delà, même si on leur dit que c'est impossible. On me disait, mais enfin n'importe quoi, tu vas aller voir Julia Roberts si tu ne connais personne. Je n'étais jamais allé à New York de ma vie, je n'étais jamais partie de rond. Et hop là, je suis partie à New York. Et, euh... et vous avez fait un documentaire sur elle Sur Julia Sur Julia, non Non, non, en fait j'avais une petite caméra, donc moi j'ai filmé tout mon voyage, en fait, de, bah, tout toute ma, mon premier voyage à New York, en fait j'ai filmé tout ça et, et on me voit effectivement entrer dans le bureau de Julia Roberts, raconter comment ça s'est passé et, euh, et les gens que j'ai rencontrés sont aussi dans le film. Et à toi, Mayana. Euh, est-ce que quand vous êtes allée à New York et que vous avez rencontré Julia, Julia Roberts, euh, est-ce qu'il y a eu une sorte de, de fierté vous, avez, vous vouliez prouver aussi aux gens que vous en étiez capable et aux gens de Rouen qui ne croyaient pas forcément euh, que vous, une jeune fille de Rouen, aille rencontrer Julia Oui, j'ai fait tout ce voyage pour prouver à ma maman mm -hmm. que, que c'était ma vie, que le cinéma était ma vie. Alors bizarrement, c'est un peu foufou hein, parce que je me disais... Euh... Je me suis dit si je suis approuvée par Julia Roberts, elle ne pourra plus rien me dire. Et donc en gros, euh, voilà, ça a marché, ça a complètement changé ma vie. Et euh, voilà, après là je, je sors mon premier film et ma maman, pareil, elle se dit, oulala, là là, mais qu'est-ce qui va se passer Dans quoi tu nous as embarqués encore C'est-à-dire que j'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu il y a 20 ans. Euh, c'est un mélange de, de stress, de bonheur. Euh, là tout ce que je vis, d'aller présenter le film, et de. Moi je me pince encore pour me dire est-ce que tout ça est réel, est-ce que c'est vraiment. Euh... Euh, l'affiche, c'est l'affiche de mon film, enfin, quand on rentre dans les cinémas et qu'on voit comme ça son affiche partout, même à Louise, ça lui a fait ça hier, quand on est rentré à l'Arplex et qu'on a vu l'affiche, on se dit, mais est-ce que tout ça est vraiment vrai Et oui, tout ça est vraiment vrai, donc euh, c'est donc assez fou, ouais. mais c'était vraiment une façon de me prouver, et de, à moi personnellement, que, que, que, que j'avais le droit de rêver et que j'avais le droit d'y arriver, et à ma maman de lui montrer que, que c'était possible, alors après elle m'avait dit, mais t'es folle, tu vas aller en prison... Euh. Moi, je parle pas anglais, euh, donc voilà, donc, euh, mais oui, c'est vraiment bon, ça. Nous sommes avec Louise Codolfi. Est-ce que vous, vous avez rêvé de rencontrer quelqu'un dans, dans le milieu du cinéma, une star, quelqu'un d'important euh... Est-ce que vous aviez des idoles euh, Je ne sais ah, pas. Ah, oui, ah bah oui, oui, oui, oui. Bah, alors, mon rêve, de... parce qu'il y a Brigitte Fosset dans le film, le, mon film à référence quand j'étais plus jeune, c'était La Boum. Même si j'étais... Euh, même si j'ai l'air d'avoir 25 ans, je n'en ai pas 25. Oui. Et, euh, et donc j'étais un peu jeune pour la boum, mais enfin bon, voilà ça, ça a ça traversé les années et c'est pas pour rien. Donc oui, moi mon rêve c'était d'être Sophie Marceau. Je voulais absolument être elle. Et euh, donc ça c'était un rêve quand j'étais petite. Et aujourd'hui, euh, enfin, ouais, est-ce que j'ai. Alors j'avais des idoles, oui, j'avais plein d'idoles, plus de musique, je dirais. Et, et aujourd'hui, bah, si je peux rencontrer tout, euh, tout plein d'acteurs, tout plein de réalisateurs, moi, ça me, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Oui, oui. Après, je suis, un peu, euh, je suis un peu timide, donc je ne saurais pas quoi leur dire. Je mmh. vais juste <rire> de dire, moi, je, je l'ai vu et tout. <rire> non, ça me ferait plaisir. Mais, et, et plein. Et surtout, en fait, je crois que ce qui serait encore mieux, c'est de les voir travailler. C'est-à-dire que si je pouvais regarder euh, des, des acteurs ou des actrices travailler, je les regarde tourner et juste je me mets dans un coin et je les regarde, ça ce serait génial. Ça permettrait d'apprendre plein de trucs. On remarque dans le film qu'il y a des messages à faire passer. Effectivement, celui de voilà, vivez votre rêve, y aller à fond, mais surtout cette relation de communication entre la mère et la fille. Ça, Je trouve que c'est vraiment important. Oui, et bien là c'était très marrant parce que hier soir, quand on a, on a présenté à l'Arplex, en fait, les gens venaient me voir et ils me disent. Ah bah c'est génial parce que je vais pouvoir en parler avec ma fille ou des mamans ou des filles qui me disaient ah bah c'est génial parce que je vais pouvoir parler avec ma maman ou même un papa qui m'a dit mais c'est super parce que moi en ce moment je suis un peu en conflit avec ma fille et je trouve que ce, votre film permet d'engager en tout cas un dialogue euh, parce qu'il arrive des moments où en fait on ne s'entend plus alors que euh, on, on s'aime toujours autant mais il euh, y, y a ce moment un peu difficile que, par lequel tout le monde passe qui est celui où vous partez de chez vos parents quoi et, et là c'est l'aventure donc c'est l'inconnu pour vous mais c'est l'inconnu pour vos parents qui s'inquiète de savoir comment ça va se passer pour vous alors en plus si vous décidez d'aller à New York chercher Julia Roberts autant vous dire que le degré d'inquiétude de, de ma maman il était euh, assez haut quoi mais, mais oui je, je, je... moi ça a été une vraie surprise que, que, que mon histoire si personnelle résonne autant euh, chez les gens qu'il y ait autant d'identification. Euh, moi c'est une mise à nu, c'est mon histoire, c'est mon côté relationnel avec, euh, avec ma maman et je suis assez euh, touché, même profondément touché, que ce film résonne autant chez les gens et qu'il leur donne envie de recroire dans leur rêve, il leur donne envie d'appeler leur maman. J'ai un jeune homme qui m'a dit, eh bien, écoutez, euh, j'ai 25 ans, euh, et euh, ça fait 5 ans que je suis fâché avec ma maman, euh, je sors de votre film, je vais l'appeler. Et euh, c'est fort, en fait, oui. quand on vous dit ça. C'est-à-dire qu'il y a une vraie ré résonance très forte, et une ouverture de dialogue, euh, et sur les jeunes, et il euh, y a des gens aussi qui me pleurent dans les bras, des fois, parce qu'ils sont profondément touchés, parce qu'ils ont soit perdus... Euh, leur grand-mère soit perdue, leur maman soit un être cher et que le film en fait euh, rend hommage à tous ces gens. Moi j'ai eu la chance d'être portée par des femmes très fortes et brillantes toute ma vie et le film leur rend hommage et je ne suis pas, pas être la seule. Et pareil, il y a des papas très forts, ou il y a des grands-pères très forts et c'est assez universel. Vous jouez le personnage de la tante. Oui. Donc euh, en même temps vous, vous vous éclatez là Ah bah oui, oui. Et comment vous l'avez découverte cette tante Est-ce que vous avez rencontré la, la vraie tante Elle vous a fait rencontrer toute la famille Non, euh, pas Noémie du tout. Non. Je crois qu'à partir du moment où elle voulait faire un film sur sa, sur sa maman, elle voulait aussi faire un film sur la, voilà, sur la, sur la famille, c'est-à-dire sur le thème de, de, de, des, des relations familiales et comment, comment ça peut, elles peuvent être aussi des amis et des piliers. Dans la vie d'une jeune femme. Donc, non, j'ai pas rencontré la famille de Noémie au départ. Donc, moi, c'était un personnage totalement fictif. Donc, j'avais euh, toute la liberté de prendre ce personnage et d'en faire euh, ce que je voulais. Parce qu'évidemment, il y a une, une, une trame, enfin, il y a un caractère qui est déjà là, et qui est déjà écrit. Enfin, que Noémie avait déjà écrit. Mais ça lui tenait à cœur, je crois, de, de créer un personnage euh, euh, toujours positif, toujours bienveillant. Euh, toujours à l'écoute et comme un petit ange gardien sur l'épaule d'Alex, quoi. Celui qui va, euh, euh, va l'aider et la soutenir euh, à chaque instant. Donc ça, c'était un peu euh, ce qu'elle euh, qu voulait, qu voulait créer. Et puis voilà, on a essayé de travailler pour aller en sens, Est-ce que euh, quand... est-ce que après le film Enfin, après la première fois que vous avez été à New York, vous êtes déjà retourné à New York et vous avez re revécu toutes ces scènes vous avez ressenti euh, je... La première fois est assez exceptionnelle mais ah. comme, comme, comme toute première fois en fait. Mm. Moi ce que ça m'a fait quand je suis arrivée à New York, bon, c'était en juin 2001 en plus donc c'était juste mm. avant, euh, avant le 11 septembre. Et en gros je suis heureuse d'avoir connu ce New York là, relativement insouciant, relativement joyeux. Euh, et c'était assez fou parce que quand je suis arrivée à New York, bah, j'ai l'impression d'être dans un film américain. C'est que tout ce que je regardais depuis que je suis enfant, bah, je l'avais en vrai devant mes yeux. La seule chose que je n'avais pas, c'était les odeurs que j'ai découvertes. Mais en gros, le son, euh, c'est tout ce que. Tu... Moi, j'étais abreuvée de, de, de, de, de ces séries, de ces films-là. Et c'était incroyable. Donc, euh, donc ça, c'était ma première fois. Et entre temps, je suis allée 32 fois. C'est vraiment une vie qui me donne énormément d'énergie et j'y vais dès que, dès que je peux y aller en fait donc euh, là j'étais très heureuse de pouvoir y tourner et d'y tourner mon premier film comme, comme à Rouen d'ailleurs j'étais très fière de filmer ma ville euh, donc ouais c'est une ville que j'adore et surtout elle est pleine d'énergie il y a une énergie incroyable je sais pas si t'es déjà allé à New York mais oui. pour le coup t'as une énergie de dingue et puis c'est des showman les américains et ils t'offrent des spectacles incroyables euh, par contre j'aime pas aller au cinéma là-bas bah, moi j'aime pas au cinéma là-bas j'aime pas aller au cinéma là-bas parce qu'ils ont aucun respect pour l'œuvre. Ils te balancent du pop-corn, ils discutent, ils vont faire pipi, ils reviennent. Moi, quand je vais au cinéma, c'est la messe. Moi, la lumière s'éteint, paf, on ne me parle pas. Je ne veux pas qu'on me parle, moi. Je, je, je, je profite de le C'est le seul tout petit truc qu'à que, que, que, qu New York, je ne fais plus. C'est aller au cinéma, euh, à moins que j'ai très envie de découvrir un film qui est sorti. Mais enfin Maintenant, on a à peu près des dates euh, qui avec les sorties françaises, donc, euh, donc ça va. Mais, euh, mais, voilà. mais oui, c'est une ville que j'adore, elle est merveilleuse. Et elle est merveilleuse à filmer. Tous les matins, on se levait, notre décor, c'était New quoi. Un premier film, c'est exceptionnel. D'ailleurs, j'ai lu que vous avez été la première française à retourner aux états unis quand ils ont réouvert les frontières après la pandémie. Mais oui, parce que je commence mon film. Je pensais enfin, qu'il faut avoir foi dans ce qu'on fait, hein, parce qu'on mmh. commence le film, on est encore en pleine pandémie. Moi, les frontières sont fermées avec les états unis donc je ne peux pas tourner mon film à New York. Et on est le premier jour de tournage, et je vois mon, mon producteur arriver en pleurs sur le plateau, et je me dis, qu'est-ce qui se passe Et il me disent, où les frontières donc on a pu partir aux états unis maintenant je devais avoir une semaine de prépa pour partir avec les filles pour s'acclimater au décalage horaire et moi rencontrer l'équipe américaine parce que je ne leur avais parlé que par Zoom ou par FaceTime en fait à l'équipe américaine parce que j'avais des techniciens américains, pareil les comédiens étaient américains mais je les avais jamais vus comme on se voit je les ai découverts sur le plateau, c'est assez particulier quand même et en gros on a pu partir, on pensait partir le premier et ils ont ouvert le 8 et le 8 normalement c'est notre premier jour de tournage mmh. Donc on est le 8 à 7 h du matin. Euh, Louise, Pascal, Chloé et moi, bah, on était à l'aéroport et on a pris l'avion. On est arrivé là-bas et action les filles. Voilà. Donc on n'a pas eu de prépa, on n'a rien eu du tout. C'était vraiment. Et heureusement, tu vois, je connaissais bien cette ville parce que je pense que sinon, c'était et que je parlais un peu anglais. Euh... Ah <rire> quand esp... même un petit peu. Non, pas, ouais, pas, elle pas parfaitement. expliqué un, un Mich un peu. <rire> euh... Et en fait, non, voilà, je, je... c'était assez génial parce que je switchais tout le temps entre les deux langues. Euh... Et c'était assez marrant d'échanger avec eux sur leur façon de faire du cinéma, sur nous, notre façon de faire du cinéma. J'ai adoré travailler avec les acteurs américains. Et, euh, et voilà, donc c'était assez fou. J'ai regardé votre filmographie, elle est impressionnante déjà. Oui, ben j'aimerais je... <rire> qu'elle soit encore un peu plus étoffée. Okay. Mais, euh, mais, mais on, va, on va essayer de travailler pour. Mmh. Ouais. Que, comment vous êtes arrivée au cinéma Ouf. Moi j'ai commencé le théâtre toute petite. Et puis, euh, je ne me suis jamais arrêtée de faire du théâtre, notamment pour éviter de faire du sport, puisque j'avais l'obligation d'avoir une activité extrascolaire par mes parents. Et, euh, et voilà, et en fait, j'ai continué à faire du théâtre, et j'ai fait, euh, fait des, des, des, des formations théâtrales, ce qu'on peut dire. Et, euh, et j'ai terminé tout mon parcours par le Conservatoire national de Paris. Et puis, voilà, puis j'ai passé des castings, j'ai rencontré un agent, j'ai passé des castings, et ça s'est fait euh, de manière... Euh, très classique. Personne ne m'a introduit euh, dans ce milieu-là parce que je le connaissais ou je la connaissais. Euh, vraiment, je ne connaissais personne. J'ai passé des castings et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir un petit rôle, puis un petit rôle, puis un petit rôle. Donc, on peut dire que vous avez, tout ce que vous avez obtenu, c'est grâce à votre talent Euh... euh oui, Presque. je ne pas. <rire> non, il y a la chance, J'ai vu que vous aviez des comédiens, mais qui vous tournaient euh, ouais. assez euh, Oui, tout à fait. Mais ça, c'est une chance. De, mmh. Ça, pour le coup, c'est de la chance, vraiment, de travailler avec des, des comédiens et surtout des, des, des, des metteurs en scène, euh, réalisateurs qui sont fidèles et avec qui euh, ça fonctionne bien dans l'entente et, et, et avec qui on travaille bien et avec qui on a envie de retravailler. Et c'est réciproque, c'est surtout ça euh, qui, est, qui est important. Alors Mariana va vous poser une question. Elle, au départ, elle voulait, quand elle est venue nous rencontrer, elle veut, elle veut être comédienne. Ouais. Eh, puisque nous avons une école de, de cinéma, donc elle veut être comédienne, mais quand elle a vu tout le reste, elle a dit, bah, ce qui m'intéresserait aussi, comme j'écris un petit peu, j'aimerais aussi réaliser des films. Mm -hmm. Donc voilà, y donc, a peut-être une question par rapport à, au parcours de, de Louise à lui poser. Alors, porte bien la voix, comment tu as appris pour le, film de, pour le <rire> premier film que tu as fait bah, En vrai, j'ai plein de questions, ouais. mais euh, je ne sais pas. Enfin, déjà, est-ce qu'il y a... Euh, je vais te tutoyer. Des... Est-ce qu'il y a un, un, un rôle que tu as beaucoup plus aimé qui t'a impacté vraiment dans, le, dans ce que tu fais dans le cinéma Je sais pas si t'as compris ma question. C'est bien sûr. Est-ce qu'il y a un truc qui m'a plus marqué oui. et qui euh, Si je parle uniquement de cinéma, enfin en tout cas d'image, oui. euh, bah, c'est le rôle de Clémentine dans Family Business. Je crois que okay. c'est celui-là qui me marque le plus et parce qu'il est euh, important. Euh, euh, émotionnellement pour moi, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'affect dans, dans, avec cette série et avec le réalisateur parce que c'est lui qui, qui, qui fait que je tourne encore plus aujourd'hui s'il m'avait pas appelé pour faire ce, ce personnage dans sa série je ne serais pas là, clairement. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, il donc, y a ce personnage-là qui, voilà, émotionnel, je veux dire, affectivement, me, me tient à cœur et aussi dans son écriture et dans le fait de l'avoir fait. Parce que c'est un personnage complètement fou. Et donc j'avais une liberté incroyable pour inventer plein de trucs qui sont quand même <rire> parfois limites, parfois voilà. Mais c'était c'est ouais, vraiment le personnage qui m'a qui procuré euh, un plaisir immense, qui m'a fait connaître. Mais c'est avec ce réalisateur aussi que j'ai aussi euh, vraiment toucher du doigt la... le plaisir intense de jouer devant une caméra. Je l'avais au théâtre parce que je trouvais qu'il y avait une liberté immédiate. Il n'y a pas un réalisateur ou un metteur en scène qui venait de dire « Stop, arrête !»« Le public est là, si j'ai envie de faire ce que je veux, je fais ce que je veux. » Bon, ce pas ce que je fais, je suis quand même une... une comédienne respectueuse de la mise en scène et de la direction d'acteur. Mais... Mais voilà, il y avait un, un... un truc que j'aimais beaucoup, puis je... Je, me sentais... je me sentais libre au théâtre. Et les rôles que j'avais pu faire avant de travailler avec lui, je me sentais un peu corsetée. C'est-à-dire que vraiment, il ne faut pas sortir du cadre, faut faire attention aux mimiques, aux grimaces, tout ça. Et avec lui, aucun problème, j'avais pas de soucis. Et donc c'est vraiment avec ce personnage-là, et donc ce réalisateur et auteur, puisque c'est lui qui l'a écrit, que j'ai découvert la joie, la grande, grande joie de jouer devant une caméra. Est-ce que dans la vraie vie vous seriez prêt aussi comme ça à partir à l'aventure euh, du jour au le lendemain comme ça Alors c'est pas tellement dans mon caractère, parce que moi je suis très flippée euh, de plein de trucs, j'aime bien l'organisation et les <rire> et, et surprises, c'est pas mon. Voilà, je suis un peu. Ouais, ah, vous un êtes peu... allée sur les tournages alors. Ah, je suis. Voilà, <rire> sur les tournages, non mais quand il voilà, y a des habitudes, quand il euh, quand y a une récurrence euh, et que, que je commence à trouver mes petits, mes petits rituels. Moi j'adore, je, je suis très bien. Quand ça sort un peu de, mon, de ma zone de confort, je peux très vite euh, stresser. Donc, personnellement, je pense que je ne l'aurais pas fait. Et, et en plus, c'est terrible, hein, mais je l'aurais dissuadé de le faire en disant c'est un peu inconscient, c'est méga dangereux. Non, je suis très peureuse. Euh, voilà. Mais c'est pour ça que c'est formidable de jouer à des personnages comme voilà. ça. <rire> C'est-à-dire que je, je, je peux euh, faire... Euh, faire balser toutes mes, toutes mes peurs à moi, et me dire, oh, peut-être que dans une, vie, une autre vie, je l'aurais fait, dans la vie telle qu'elle est aujourd'hui, non, non. je n'aurais pas, pas abordé mon boulot et tout, je, je serais trop peur. Cette tante, euh, comment vous l'avez travaillée justement, parce que c'est vrai que euh, les trois personnages sont essentiels, mmh. mais, mais la tante est, est, est un lien entre les deux, et ouais. comment vous, euh, vous avez travaillé, comment elle vous a expliqué comment... Comment vous l'avez créé ce personnage bah, Ce qui nous importait c'était donc voilà d'en faire un, un ange gardien, il y avait euh, elle était. il fallait qu'elle soit euh, donc toujours positive, toujours joyeuse, donc drôle, euh, avec un certain rythme, même en début de parole et, et, et puis dans le, dans le. le fait de coller aux répliques de l'autre. Enfin il y avait quelque chose à trouver de, de rythmique. Euh, comme, en, comme en musique, bon, d'un seul coup il y a une flûte qui arrive au milieu d'un truc plus, plus lent. On sent que c'est un petit oiseau qui, qui, qui, qui, qui débarque. Bah, c'était un peu ça, c'était un truc un peu, euh, un peu, un peu musical. Quoi. Euh, et en fait, euh, ce sur quoi il fallait faire attention, c'était de ne pas euh, toujours être dans les étoiles. Je, je, je m'exprime en métaphore et tout, à un moment de ne comprends rien, vous me dites. Mais euh, est-ce euh, qu'elle est quand même les pieds sur terre Il y a quand même des situations qui sont euh, très concrètes, avec des déceptions, avec... Euh, euh, des, des prises de décision. Et il fallait euh, aussi que cette, cette tante soit euh, soit un ange gardien, mais qu'elle ait les pieds sur terre. Et qu'elle soit responsable quand même. C'est-à-dire qu'elle n'est oui. pas. Euh... Elle n'est pas complètement inconsciente. Non, elle n'est pas complètement inconsciente. Et c'est d'ailleurs dans le film, il y a un moment comme ça. C'est-à-dire que dans le film, un moment, euh, ma, ma, ma soeur, donc la, la maman de, de, du personnage d'Alex, euh, me reproche d'avoir de, de, de, de pris sa fille sous son aile, enfin voilà. Et je lui dis, mais je suis pas complètement inconsciente, je suis pas irresponsable en fait. Et c'est vrai, je, je, je, suis, je suis adulte, j'ai un, un travail, je vois bien Et donc c'était ça qu'il fallait trouver. Il fallait trouver euh, voilà, un, un, un, un juste milieu. Voilà. Il fallait ni, ni, ni être trop concret, tout ça, et euh, euh, rabat joie. Mais il ne fallait pas non plus être complètement charbée, parce que sinon, mmh. sinon il... <rire> c'est fini. Quoi. <rire> Et Noémie, vous la connaissiez avant ou pas Noémie, je l'ai rencontrée sur le making-of de Family Business. En fait, elle a réalisé le, le making-of, on s'est rencontrés à, à cette occasion. Et puis voilà, puis elle m'a rappelé euh... Quelques, quelques mois après, en me disant oh, « je pense à un truc pour toi », on m'a envoyé le scénario, puis hop, c'est parti, quoi. Comme l'a dit Gérard, vous avez une filmographie assez, assez dense. Est-ce qu'il y aurait un personnage, réel ou fictif, que vous auriez aimé jouer euh, Que je n'ai pas joué Oui. Euh... Là, c'est un appel. Ah, c'est un, <rire> <'est> un appel. <rire> Attention. Mais euh, tellement, tellement, tellement de personnages que j'aurais aimé jouer ou que je voudrais encore jouer. Euh, évidemment que mon rêve absolu, c'est de jouer Batman. Quoi. Ah oui. En plus, ah. je l'ai, je l vu il y a pas longtemps, donc j'ai rattrapé mon retard parce que j'ai plus trop au cinéma. Mais euh, ouais, de jouer Batman, de jouer euh, une super héroïne qui, quand elle débarque, tout le monde flippe, quoi. Mais mais mais qui est sympa. Mais, euh, mais bah, ça, ça serait génial. Ça serait génial. Ouais. C'est la bande originale. Et c'est vrai que, voilà, je trouvais que c'était important d'en parler parce que c'est le groupe Pur sens si je n'écorche oui. pas le nom. J'aimerais bien que vous nous en parliez de ce groupe et comment ça s'est fait pour que vous les constatiez. Alors moi, j'ai énormément travaillé la bande originale avant que le film... En fait, ils ont commencé à composer sur le scénario. C'est-à-dire que j'aurais donné des directions. Euh, donc, c'est sont deux amis à moi. ça s'appellent Claire Joseph et Sky, du groupe Pure Sans. Et en gros, elles avaient fait des musiques de court-métrage, mais là, c'est la première fois qu'elles faisaient de la bande originale de le film. Moi, je voulais une bande originale très forte, parce que moi, dans les années 90, mon film rend au mal aux films des années 90-2000, et moi, dès que je sortais d'un film que j'avais aimé, je fonçais acheter le CD avec la BO, pour rester un petit peu dans le film. Et donc moi, je me suis dit, bah, j'aimerais bien, de la même façon que ces films-là me faisaient vibrer quand j'étais ado, bah, de la même façon, j'aimerais bien que les gens sortent du film et aient envie d'écouter la BO, pour rester un petit peu dans l'univers du film et en profiter encore un peu. Et... Euh... Et donc, avec les filles, on a, elles ont composé comme ça à partir du scénario, ce qui fait que j'avais certaines chansons qui étaient prêtes, ce qui me permettait de les faire écouter aux filles, aux comédiennes sur le plateau pour les mettre dans le mood de ce que serait la scène. Et, euh, et, et ça a été un vrai bonheur. Et là, je suis très contente parce que les gens, justement, me demandent la BO. Donc là, maintenant, elle est disponible sur toutes les plateformes. Donc, je suis très heureuse de ça. Et elles ont fait un boulot incroyable. Elles ont fait une reprise de Kiss, notamment, qu'on avait euh, dès le départ sur le tournage, parce qu'on en a eu besoin, puisque c'est la, la chanson de Brigitte Fossé, en fait, cette chanson dans le film. Et euh, J'ai fait aussi faire du air-guitare sur Kiss, c'était un, un plaisir euh, immense. Et en gros, voilà, donc les musiques étaient déjà quasi prêtes. Après, elles ont ajusté évidemment à l'image, parce que c'est de la musique et l'image. Mais elles ont fait ouais, presque 40 minutes sur 1h45, quoi. donc ouais, c'est pas mal. Vous voulez le souligner parce que vrai elles, sont euh, moi, je, je, elles ont fait un boulot incroyable, je suis très fière. Et quand les gens me demandent la BO, je suis ravie parce que je me dis « Ah bah chouette, euh, j'ai réussi ce que, ce que, ce que moi, euh, moi j'aimais au cinéma. » Vraiment vibrer comme ça avec de la musique. Euh, totale quoi. Et cette chorégraphie, c'est vous qui l'avez inventée ou est -ce Alors, alors c'est Chris Marquez et Jacqueline Spencer, sa femme, euh, Chris Marquez de Danser avec les stars, euh, que je connaissais, à qui j'ai demandé en fait de préparer cette chorégraphie. Mais qui Ça vient de Pascal Arbillon Parce qu'à la base, j'étais parti sur une autre chanson, qui I'm so excited » des Pointer Sisters. Et je suis dans la rue à Paris et je discute avec Pascal et elle me dit « oh, les Pointer Sisters, euh, j'ai l'impression qu'on l'a déjà entendu 100 fois. » Il me faut un truc rock, tu vois, un truc qu'on voit. Et là, Pascal s'arrête, on est en plein Paris au milieu de la, milieu de la rue. Elle me fait, c'est un truc genre, ah, ouais Et Pascal se met à faire du air guitar sur kiss. Et cette image, je me suis dit, mais c'est formidable. Merci Pascal, on va partir là-dessus. C'est ça qu'il faut. Voilà. Si vous aimeriez passer derrière la caméra euh, Pour l'instant, non. Euh, ça ne m'a. Non. Euh, techniquement, je n'y connais rien. Je suis vraiment en technique, je suis, je suis nulle, euh, donc euh, je crois que c'est quand même un métier assez, assez technique. Donc euh, non, l'écriture plus, euh, ça m'est arrivé d'écrire euh, des petits trucs, euh, de les réaliser pas du tout. C'est-à-dire que j'ai envie de les écrire, de jouer dedans et que quelqu'un réalise. C'est <rire> voilà. ça les comédiens c'est le C'est ça. Mais c'est aussi se donner du travail. Quand, euh, parce que moi, c'est des moments où j'ai écrit, c'était des moments où je n'avais pas de travail. Et c'est euh, aussi ça. Une sorte de, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir jouer un peu. C'est ça qui est... Mais la réalisation, euh, non, ça ne m'a jamais effleuré. Et si vous deviez choisir entre le cinéma et le théâtre, ce serait quoi euh, Alors de man... Avant, j'aurais répondu automatiquement au théâtre parce que ça fait tellement longtemps que j'en fais que je me sens à l'aise et j'ai confiance en moi... Pas, pas, pas, pas tout le temps, bien sûr, mais il faut avoir des moments de gros doutes, c'est très très important. Mais voilà, j'ai confiance en mon, mon instinct sur scène. Euh, et au cinéma, c'était plus, euh, plus, plus timide. Euh, maintenant, je commence à tourner un peu plus. Et je commence à me sentir mieux. Donc, <rire> j'aime je, je, je, vraiment énormément le, le cinéma. Je, ça, je découvre de nouvelles libertés aussi. Donc, comme j'adore apprendre plein de trucs, je trouve ça très très très bien d'apprendre. Mais le théâtre gardera toujours, toujours une place pour moi dans mon cœur parce que c'est parce que, parce que trop. C'est trop important de, de, de dire et de mettre dans sa bouche des mots de grands poètes. Ça, ça m'importe beaucoup. Noémie, vous avez la casquette de New York. Est-ce que vous en avez toujours depuis le début Est-ce que ça vous apporte des bonheur J'en ai 32. 30, ah ouais. oula. Je, je porte des casquettes depuis l'âge de 12 ans à peu près. Mmh. Et, euh, et des New York Yankees, euh, voilà, parce que New York est vraiment ma ville préférée euh, au monde. Et donc oui, j'en ai 32. Ah. Donc vous avez 32 semaines pour changer à chaque fois. J'essaye de changer de casquette. <rire> J'espère que les gens ne me voient pas toujours avec la même casquette. J'ai mes petites chouchoutes, hein, mais, mais oui, ouais, ouais, ouais, j'adore ça. J'adore les casquettes. En tout cas, nous, on vous remercie pour, bah, pour votre beaucoup. film. Et puis, voilà, je, vous allez servir d'exemple à, à notre stagiaire. Merci beaucoup. Bah, merci Et le film sort le 14 décembre. Le 14 cinéma. décembre au cinéma. Merci beaucoup. Merci. Alors, dernier conseil pour les jeunes qui veulent faire ces métiers. Qu'est-ce que vous leur diriez, comme Mayanna Donc euh, rapidement ah, euh, et ben de travailler quand même énormément parce que, parce que mine de rien j'ai commencé toute petite je me suis pas arrêtée puis j'ai vraiment, euh, vraiment fortement travaillé euh, travailler des scènes tout ça machin pour travailler son, pour se trouver soi travailler y croire et puis, euh, et puis ne jamais laisser tomber je crois que c'est un, un conseil que m'avait donné un acteur aussi en disant, qu'est-ce qui fait que tu travailles ou que tu ne travailles pas Et eh ben, si tu laisses tomber, tu ne travailleras pas. Si tu laisses pas tomber, tu ne travailleras pas. C'est tout. Simple. Alors, Louise, on vous remercie. Non, ben merci. Et on espère que le film va rencontrer son public. Il sort le 14 décembre. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il a été présenté bien à l'avance aux ouais. spectateurs dans toute la France. Ouais. Merci. Merci. Merci beaucoup.